Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous donner quelques compléments sur les applications iOS. De quels compléments allons-nous parler? Alors, en vrac, dans le bateau, j'amène les fonctions aléatoires dans iOS, des choses dont vous pouvez avoir besoin en particulier si vous avez envie de développer des jeux. Euh, un truc rigolo, anecdotique, c'est l'orientation des widgets. UI euh, image et une discussion sur la consommation mémoire. Pour ceux qui ont réalisé l'exercice de l'imagier, euh, ben, ils ont probablement souffert de cette consommation mémoire qui a dû leur coûter quelques bombes. Et enfin, une petite discussion sur les causes d'échec des soumissions sur l'App Store, juste à titre informatif. Gérer l'aléatoire dans iOS implique a priori qu'on revienne à des bonnes vieilles fonctions de la bibliothèque C. Et en fait on a deux fonctions différentes, euh, que l'on soit sous Objective C ou sous Swift. Donc on a arc4random qui rend une valeur de type euh, IN32 je pense euh, et euh, que l'on doit euh, diviser par 1000. Et puis, R4 random uniforme, où là, on donne une valeur maximale et on aura euh, un chiffre aléatoirement choisi, compris entre euh, 0 et cette valeur en Swift. Voilà, donc deux méthodes un petit peu différentes. Euh, a priori, c'est à vérifier, mais à une époque, R4 random plantait sur une architecture 32 bits, et donc euh, je crois qu'il y a une variante euh, de l'implémentation. Euh, mais euh, je n'ai pas eu le temps de refaire des essais. Donc euh, warning, toi c'est vrai une époque. Et puis euh, X euh, qui est rendu euh, est de type UIN32 et le paramètre aussi est de type UIN32 dans la version Swift. Et donc par conséquent, il faut que vous prévoyez des conversions derrière, sinon euh, Swift va râler, c'est tout. Mais du coup, c'est effectivement extrêmement simple. Jouer avec l'orientation des widgets, c'est aussi anecdotique, mais ça peut faire des choses marrantes. En fait, je vous ai dit qu'on peut changer l'angle d'affichage des vues. On avait joué avec la comète Churyumov-Gerasimenko et une image dont on changeait l'orientation. Et donc, on peut le faire sur une vue. Or ce que j'appelle les widgets, c'est à dire en fait les sliders, les boutons, les machins, etc. Ce n'est pas autre chose que des vues. Alors évidemment un bouton comme ça ou comme ça, ce n'est pas forcément très très très intéressant. Quoique, pourquoi pas, mais a priori comme ce sont des vues avec des propriétés particulières, eh bien on peut parfaitement changer leur orientation et faire en sorte que ça fonctionne parfaitement. Donc là je vous donne un exemple de code, je le fais avec un slider ici donc j'ai le label et j'ai le slider, le label va afficher la valeur du slider euh, ici ben, j'installe le label et le slider de manière complètement classique euh, la seule chose c'est qu'effectivement vous voyez ici que j'ai fait une transformation de euh, la vue euh, que j'applique euh, à euh, mon slider et ici vous voyez que euh, je la fais de pi sur 2 moins pi sur 2 en fait pour faire une rotation à 90 degrés. C'est aussi simple que ça et ici c'est l'action associée à mon slider quand la valeur change et voici ce que ça donne ici Vous voyez si je fais bouger le slider et eh bien le label ici va changer de valeur et ça peut être intéressant d'avoir de temps en temps des contrôles qui sont orientés différemment sur votre terminal et pas simplement par défaut à l'horizontale. Lorsque vous avez fait l'Imagier, vous avez probablement été très embêté avec la consommation de mémoire parce que les images que je vous transmets dans la page compagnon sont d'une taille importante et c'est absolument volontaire. Et vous connaissiez une manière de construire une image avec un constructeur qui est en objectif c ImageName ou Init, enfin, le constructeur avec Name d'une String. Le String c'est le nom de l'image telle qu'elle est dans le bundle du système avec éventuellement plusieurs résolutions qui seront sélectionnées automatiquement en fonction de la résolution du terminal. Et en fait cette méthode là a un effet qui est de mettre l'image dans un cache. Donc l'image va rester en mémoire. Alors l'effet il a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, la consommation de mémoire va croître. Si vous chargez des images les unes après les autres et qu'elles sont très larges, ça va être mortel. Par contre, le gros avantage, c'est que lorsque je passe d'une image à l'autre, c'est absolument instantané, puisque l'image est déjà en mémoire. Mais, vous avez probablement découvert qu'il existe une autre méthode qui s'appelle Image with Content of File. Et dans euh, ou init content of file, alors là c'est un peu plus compliqué parce que dans cette façon de faire, l'image n'est pas cachée en mémoire. Et donc par conséquent, ça veut dire que lorsque je change d'image, c'est pas grave, hein, euh, hop, l'image est oubliée, et ça veut dire que lorsque je devrais recharger l'image que je viens de quitter, il va pouvoir refaire un chargement complet. Donc ça sera plus lent. Mais par contre, la consommation mémoire est réduite. Donc si vous voulez stocker un grand nombre d'images de grande taille, c'est intéressant de procéder de cette manière là. Euh, par contre l'autre souci c'est qu'effectivement il faut calculer le chemin du fichier contenant l'image et là il faut que vous passiez par le bundle pour récupérer euh, le chemin du bundle et vous mettez votre image dans votre application. Vous êtes dans ce cas là c'est un peu compliqué. Alors il y a une autre manière de le calculer. Hein. Mais si vous le mettez dans le XK7, euh, mais euh... Si vous le mettez à la racine, bah, c'est facile, vous faites un append, vous concaténez pardon, euh, au chemin du bundle le chemin, euh, enfin le nom de votre fichier et à ce moment-là, ça fonctionne. Donc il faut bien identifier les situations, hein. euh, ce truc-là, il existe depuis un certain nombre d'années euh, ici. Euh, donc euh, je vous le restitue et vous avez toutes les informations détaillées à ce sujet. Regardons un petit peu les causes d'échec des soumissions sur l'App Store. Alors, c'est rigolo, j'avais fait ça il y a deux ans déjà et donc vous aviez ici euh, en 2014 euh, les causes d'échec principales. Et vous voyez que les... Il y a des informations manquantes. Les informations manquantes, c'est typiquement le fait que les métadonnées sont mal remplies. ce cas là, ils vous renvoient euh, dans vos buts des problèmes avec la vie privée. Enfin bon, on les voit ici, là, il y en a un certain nombre. Et ce qui est intéressant de voir c'est que ça a pas mal évolué quand on regarde le même chiffre en 2016. Alors en fait je m'appuie sur un site web fourni par Apple qui visiblement met à jour l'information régulièrement. Donc d'abord vous réalisez que ce n'est pas les mêmes raisons que vous avez là et que vous avez là, il y en a plus ici que là. En particulier il y en a qui apparaissent comme le plagiat au niveau de l'apparence, ça peut être des raisons. Euh, le, des achats in-app mal contrôlés ou, mal, ou détournés, parce qu'en fait Apple n'aime pas ça, hein, parce qu'ils ne touchent pas leur commission, les pauvres choux. Euh, les deux métadonnées, alors il y a différentes formes, de, de, différents problèmes de remplissage des métadonnées, c'est la troisième cause, euh, c'est-à-dire qu'ils sont soit au niveau de la description de l'application, soit au niveau de. Fin, passe des choses bizarroïdes. Euh, en fait, à chaque fois, il renvoie vers... Euh, sur sa page, c'est assez intéressant, il renvoie vers une charte où vous avez le détail des raisons qui sont en fait liées à une charte à laquelle vous êtes censé adhérer si vous voulez soumettre une application sur l'App Store. Et puis, vous avez quand même un tiers de causes qui sont extrêmement variables, qui vont à mon avis de la présence d'un sein euh, à des choses plus graves comme la propagation de virus et autres. Mais je pense qu'il y a peu d'applications qui, qui, qui, qui font ça parce que les gens savent que c'est compliqué de, de, de passer cette barre-là. Voilà. Quand même des problèmes avec la vie privée. Les problèmes avec la vie privée c'est qu'effectivement on a 3% d'applications qui sont concernées qui ben, sont tout simplement le fait que a priori Apple considère que le pro, développeur de l'application récupère trop d'informations sur l'usager de l'application par rapport à ce qui devrait être normal. Voilà, ben, euh, c'était donc euh, quelques conseils. Si vous voulez soumettre sur l'App Store, prenez l'habitude de lécher vos applications. Euh, c'est un facteur extrêmement important de leur succès, c'est à dire qu à idée égale si vous avez une application qui est bien faite et une qui est moins bien faite, c'est l'application qui est bien faite qui survivra, ça c'est clair. L'autre, elle sera pas visible. Et autant au tout début, euh, des gens, euh, avec, euh, même sans trop réfléchir au design, avec une petite idée, euh, eh bien, arriver à faire un carton avec leurs applications, autant maintenant euh, il y a une exigence qui est plus importante, une attente plus importante de la part des usagers plutôt même euh, et du coup euh, et ben c'est important. Euh, Respecter les guidelines d'Apple euh, sur ensemble de choses par exemple si vous sortez du sandbox au niveau des fichiers on en parlera plus tard ça c'est mortel pour votre application mais aussi en termes d'apparence soit vous avez un look complètement différent parce que c'est un jeu vous faites ce que vous voulez soit vous faites des boutons des machins comme ça et autant utiliser au maximum les objets d'Apple puisque, a priori, c'est les objets auxquels les usagers seront euh, habitués. Pensez qualité et, euh, bon, sans oublier la lisibilité du code. Alors, je vais faire une petite parenthèse euh, sur le problème du développement d'applications dans ce domaine-là et ça concerne aussi bien iOS que Android. Vous avez une évolution des interfaces et des, euh, des systèmes qui est épouvantable. Moi, ce cours, je suis obligé de tout refaire quasiment tous les ans. Enfin, à chaque fois que je le mets à jour, il faut que je vérifie systématiquement que tout fonctionne correctement, que tous mes exemples compilent et il n'y a pas une année pour laquelle je ne suis pas obligé de faire un grand nombre de modifications sur mes exemples. Donc, il est important que votre code soit lisible parce que vous serez obligé de le maintenir. Sauf si vous faites l'application shot et puis après on la met à la poubelle, c'est votre problème. Donc, mais ça c'est d'ailleurs un problème qui n'est pas simplement propre, il est juste exacerbé par le comportement de la communauté euh, des développeurs de ce type d'application et puis euh, des fournisseurs euh, d'environnement que sont Apple et Google. On va oublier un peu Microsoft parce qu'ils reconnaissent même maintenant qu'ils ont raté un petit peu le coche euh, mais ça veut dire que c'est exacerbé mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans ce domaine là qu'il faut bien évidemment ne pas vous préoccuper de la liste du code. C'est un problème en informatique en général. Un programme un code source, c'est fait pour parler aux ordinateurs puisqu'il va être compilé. Mais c'est aussi fait pour parler à d'autres développeurs puisque d'autres développeurs peuvent être amenés à reprendre vos programmes. Et puis euh, aussi, alors c'est une découverte qu'on a fait quand Swift est arrivé. Euh, Attention aux changements dans Swift. Alors, en fait, il y a eu énormément de changements. La première année où j'ai fait ce cours en Swift, donc c'était il y a deux ans, en un mois, il y avait une nouvelle version d'iOS qui sortait, la version 8.1, avec une nouvelle version d'Xcode qui sortait, euh, c'était la version 6.1 d'Xcode. Et euh, au bonheur, au joie, eh bien, les exemples que j'avais écrits avec la 6.0 ne compilaient plus ensuite avec la 6.1. Alors, le langage devrait se stabiliser. Il devrait se stabiliser parce que. Euh, Apple, maintenant, autorise ses développeurs à développer en interne avec Swift et ils ont dit que Swift 3, c'est le Swift de la euh, maturité. Ça ne veut pas dire que le langage ne va pas évoluer du tout, mais que probablement, ils vont plus se préoccuper de compatibilité ascendante dans les changements. Alors, c'était, il faut reconnaître bien fait, c'est que quand vous ouvrez un code Swift qui est un petit peu ancien, eh bien vous avez un certain nombre de de propositions qui sont faites pour le mettre à jour. Mais parfois il y a des trucs un petit peu vicieux et moi je sais qu'à un moment donné j'ai passé une demi-journée sur un problème d'un protocole de délégation tout simplement parce que contrairement à ce que je pensais et eh bien la méthode du protocole avait très légèrement changé de signature et c'était un truc qui était quasi invisible. En fait il fallait vraiment regarder caractère par caractère et donc j'ai mis extrêmement longtemps avant de m'en rendre compte. Voilà, euh, à titre informatif, au moment où je tourne cette séquence, Xcode 8.1 vient de sortir, sorti euh, la semaine dernière, euh, eh bien je n'ai pas encore osé passer à Xcode 8.1 et pour les terminaux que j'utilise en développement euh, pour faire mes exemples, à donc iOS 10.1. Voilà, je suis resté à iOS 10.0.2. Donc voilà, c'est juste, euh, je le ferai probablement à l'issue de cette séquence de vidéo.